C'est important de donner parce que je, moi, c'est comme ça que j'ai accepté le don, grâce à l'aide aussi de la psychologue à l'époque, que je remercie évidemment encore. C'est que la personne qui est décédée, qui est en mort cérébrale, de toute façon, elle est décédée. Et ses organes, ils vont être perdus alors qu'ils peuvent sauver des vies. Et quand on dit des vies, nous, bien sûr, le cœur, il sauve une vie, mais avec les reins, on, sauve, on peut sauver deux personnes, hein, évidemment, conditions condition qu'ils sont en bon état. Avec un foie, on peut en sauver euh, deux, voire trois. Euh, enfin, Franchement, euh, c'est tellement... Euh, c'est une question d'humanisme, en fin de compte. Hein. Je trouve que il n'y a pas tant de questions à se poser. Après, je comprends très bien les réticences par rapport à des croyances, à des à des tabous quelquefois. Après lever les tabous, ce sera pas facile. il faut savoir que le... lorsque les organes sont prélevés, le corps du défunt, il est restitué, euh, reconstitué après comme s'il avait subi une opération chirurgicale. Et il est présenté à la famille dans un état euh, parfait. Il n'est pas euh, rendu à la famille. Euh, euh, avec des blessures, enfin, ou avec des séquelles, ou comme ou, ou des séquelles qu'on pourrait voir. C'est pas le cas, donc... Euh, bon, euh, c'est délicat cette question, je sais bien que c'est euh, difficile à transiger, hein, mais évidemment, nous, ça nous a sauvé la vie. On est forcément... Enfin, quand je dis on, c'est toutes les personnes qui ont reçu un, un cœur, un rein, euh, etc. Euh, on est tous... Euh, ravi et très très heureux que ça ait euh, pu se faire parce qu'autrement euh, on serait franchement on serait plus là pour en parler hein. ça c'est une certitude hein. pour ma part euh, quand j'ai été transplanté il était grand temps que ça se fasse quoi j'aurais tenu encore mais combien de temps euh, pour une année hein. et puis euh, moi je vois aussi euh, c'est le hasard un peu, mais il se trouve que j'ai deux personnes de connaissances. Euh, un ami avec lequel j'ai joué au foot il y a très très longtemps, il y a 40 ans, euh, on jouait dans le même club, etc. Bon, maintenant, ce gars-là, il attend une grève de poumon. Alors lui, il avait des craintes, il avait peur, euh, etc. Il faut pas avoir peur de, de ça parce que c'est complètement maîtrisé par les équipes de... Euh, de transplantation, que ce soit pour le cœur ou pour les poumons, euh, même si c'est pas rarement que ça se fait. C'est maîtrisé de la même manière, je pense, et il euh, faut, faut y aller avec euh, la certitude que ça va bien se passer.